commencer cette double cérémonie. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir à la Maison des Arts et Métiers, ici, pour ces deux cérémonies de remise de prix. Ce soir, c'est la 17e cérémonie édition du prix Marius Lavey et la 7e édition du prix Norbert Ségard Alors, pour ouvrir cette double cérémonie, je vous demande d'accueillir Pierre Brisé, président de la Fondation Marius Lavey et Jean-Paul Ségard président de la Fondation Norbert Ségard Vous pouvez les applaudir. La poignée de main, l'entente. C'est vrai que vos deux prix se complètent très bien. On commence avec vous, Jean-Paul Ségard. Notre fondation a pour objet de pérenniser et de poursuivre, vous dans le même esprit, l'action de Norbert Ségard. Je veux rendre aussi hommage ce soir à une femme d'exception, son épouse Denise Ségard. Le mot ingénieur a pour nous une consonance très importante. Nous partageons avec l'association Marius Lavé la conviction que l'ingénieur a un rôle essentiel dans le progrès technique et humain. Les ingénieurs doivent comprendre les enjeux sociétaux, économiques, politiques, culturels, éthiques qui se cachent derrière la complexité des choix techniques. Ils ont une obligation de vigilance et de responsabilité. Ils doivent d'abord penser l'humain. À vous, les jeunes ingénieurs, en plus du virus des sciences, des technologies, de la recherche, de l'innovation, il est de votre responsabilité d'entreprendre et de créer les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Votre avenir est ouvert. Les choses ne sont pas écrites d'avance. Ayez une intensité de vie considérable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 Et pourquoi ne pas recevoir le prix Marius Lavey dans quelques années <rire> Merci à vous. Pierre Brisé, rien ne s'oppose à avoir les deux prix dans sa vie. On peut commencer avec le prix des Exactement. ingénieurs créateurs et puis ensuite ingénieurs de... Voilà. La et euh, alors chaque année, depuis 7 ans maintenant, une grande joie d'avoir réussi à réunir ces deux cérémonies euh, C'était l'initiative de la Fondation de France qui, un jour, a constaté qu'elle avait deux fondations qui, de son point de vue, couvraient à peu près la même chose et ce qui nous a conduits à nous rencontrer et à décider de remettre nos prix respectifs à l'occasion de la même soirée, puisque nous partageons beaucoup de choses en commun, euh, l'importance que nous attachons à l'ingénieur, à sa capacité d'innovateur, au sens qu'il donne à la fois... Euh, aux impacts sociétaux, économiques de leurs travaux. Le prix euh, Lavey étant destiné par la volonté testamentaire de Marius Lavey à récompenser un ingénieur français qui a déjà fait ses preuves, de, qui a accompli un parcours qui est généralement blanchi sous le harnais pour ceux qui ont encore des cheveux. Et donc, ça nous a semblé très, très motivant de, de commencer cette cérémonie en présentant des... Euh, des ingénieurs euh, entrepreneurs en herbe qui, bien sûr, j'espère, vont pouvoir un jour avoir le prix Lavé. Merci à vous, Pierre Brisé. Vous pouvez l'applaudir. Alors on vous retrouvera dans une bonne demi-heure pour le prix Marius Lavé, mais on va commencer avec les prix Norbert Ségard Et pour découvrir la fondation Norbert Ségard, je vous propose une petite vidéo. Voilà donc, les règles du jeu sont posées. Jean-Paul Ségard, je vous invite à, à me rejoindre pour compléter cette, cette présentation qui vient de nous être faite. Il manque juste une toute petite chose dans cette vidéo. Pour honorer la mémoire de Norbert Ségard, nous devons rappeler son attachement profond à sa région des Hauts-de-France. Notre fondation de soutient depuis 1985 des projets scientifiques, technologiques, industriels ou sociétaux. En avril, nous annoncerons avec l'Eura Santé un appel à projets pour faire émerger des solutions innovantes et ainsi créer de nouvelles entreprises ou activités en faveur d'une meilleure prévention sur des enjeux, clairs, sur les enjeux clés de santé publique. Dépistage, addiction vaccination, sport et alimentation. En mai, nous soutiendrons le challenge national interuniversitaire handicap et technologie. Le but est d'inciter les étudiants à développer des solutions et à entreprendre dans le domaine des aides techniques et compensation du handicap. En parallèle, nous collaborons à la mise en place d'une plateforme système numérique et sciences de la vie. Il s'agira de faire travailler ensemble au niveau international Japon, États-Unis, enseignants-chercheurs, laboratoires de recherche, start-up, entreprises, pôles de compétences, dans le but de générer la création de start-up numériques et santé dans notre région. Innovation technologique, recherche et entrepreneuriat au service des, autres, des hommes, des hommes, pardon, ou des autres. Voilà donc, la, voilà donc bien la mission de notre fondation. Je vais pas, maintenant passer la parole à David Henry, euh, prix Norbert Ségard, élève ingénieur 2017, qui va nous faire un retour d'expérience de son prix qu'il a reçu il y a un an. Et à François Silla, prix Norbert 2014, et administrateur depuis quelques mois de notre fondation, pour donner sa vision de l'ingénieur docteur entrepreneur. David Henry et François Silla, je vous demande de les, de les accueillir. Prenez chacun un micro. Alors on commence avec vous, hein, David Henry. J'ai eu euh, le plaisir de vous remettre euh, un prix l'an dernier. Hein. Vous aviez été récompensé comme jeune, euh, jeune créateur. Euh, quelle était l'innovation, votre invention, pour laquelle vous avez été euh, récompensé l'an dernier Alors nous, on fait un, un propulseur pour petits satellites, pour permettre aux satellites de se déplacer dans l'espace euh, après leur lancement. Et alors Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que ce prix vous a ouvert des portes Où en sont vos petits lanceurs euh, Alors ils en sont, ils en sont bien. Euh, il s'est passé tellement de choses depuis que j'étais assis là euh, l'année dernière que c'est compliqué à tout résumer. Mais, euh, mais aujourd'hui on a créé la société, on est 8 aujourd'hui à temps plein. Euh, on, on a fait marcher notre propulseur à la fin de l'année dernière, donc ce qui est une, plutôt une, une bonne nouvelle, parce qu'il marche du coup. Euh, et puis euh, notre objectif, le prochain, c'est de faire voler ce propulseur à la fin de l'année 2019. Euh, et puis euh, voilà, d'un côté on parle à beaucoup de clients et en ce moment on lève des fonds, et voilà. Le prix Norbert Ségard pour, euh, pour ouvrir des portes, pour être crédible, ça aide ou pas, très honnêtement Oui, c'est très bien, en fait, le, le, de tous les concours qu'on a pu faire, j'avais dit l'année dernière, mais je le redis, c'est je pense le mieux, euh, par le, le, le, le, ce qu'amène le jury, il euh, y a 15 personnes devant vous, euh, qui ont tous lu le dossier, euh, qui posent des questions pertinentes, ça se voit qu'ils ont parcouru le, le dossier, et du coup bah, le, le prix financier aide pour... Euh, quand on est étudiant, euh, voilà, éviter d'aller de à des conférences, etc. Et puis au, au début, c'est des conseils, et puis aussi un tampon de validation. Donc ouais, c'est très, très utile et très, très important. Donc ça prend de l'ampleur, et vous, avez, vous disiez, on est en train de chercher à lever des fonds. Vous avez encore besoin d'argent, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes revenu <rire> nous voir. Il y, a, il y a encore de... Pas que. Oui Non, euh, oui, on lève des fonds en, en ce moment, auprès de, de fonds d'investissement, surtout, mais aussi de, de business angels, pour notamment euh, pouvoir faire voler ce propulseur à la fin de l'année dernière, mais aussi pouvoir industrialiser notre produit, et puis... Euh, adresser ce marché qui nous Très attend. Très bien. Donc pendant le cocktail, si des gens veulent venir vous, vous voir, il n'y a pas de problème, vous, vous, avez, vous avez des choses à vendre. Merci à vous et encore félicitations david Henry. Euh, François Silla, alors vous, vous avez remporté le prix norbert Ségard en 2014, hein, c'est un peu plus ancien, vous êtes docteur de l'école polytechnique et cofondateur de la start-up Source Lab, administrateur aussi de la fondation norbert Ségard. Euh, Présentez-nous un peu ce prix ingénieur créateur que nous allons remettre. Donc, bonjour et euh, bienvenue en tout cas à cette très belle cérémonie euh, commune. C'est une cérémonie à laquelle j'assiste maintenant tout, tous les ans depuis que j'ai eu mon prix. Alors le prix Segar, c'est euh, avant tout pour moi une, euh, un esprit, l'esprit de la fondation Ségard. et euh, C'est un prix qui revêt des, des, euh, des aspects très humains et c'est pour cela que d'ailleurs j'ai candidaté. Alors, le prix c'est un prix qui s'adresse essentiellement aux ingénieurs de moins de 35 ans ayant fait ou pas de thèse, qui ont un projet technologique. Mais ce projet, et c'est là que la fondation Ségard innove, ou en tout cas se distingue des autres, ce projet doit avoir au moins deux aspects très importants. Il doit être bien sûr tourné vers l'avenir, c'est très très important, puisque l'avenir est à construire. Et le plus important c'est que les technologies qui sont euh, portés par ce projet doivent faire sens et doivent, euh, doivent être utiles à l'humain. Donc ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect très important que j'ai dit de, de, de, de l'esprit de de, du prix SEGA, c'est que les personnes qui portent ces, euh, ces projets euh, les incarnent réellement. Autrement dit qu'ils viennent avec leur personnalité et qu'ils viennent avec le sens original qu'ils euh, voient dans ces technologies. Ainsi, la technologie pourra euh, vraiment passer du laboratoire, ou euh, en tout cas de, de, de, de l'endroit où elle est faite, à la société, pour le bien du plus grand nombre. Et c'est ça le prix Segar. Et ça va devenir très concret quand on va faire connaissance avec les lauréats de alors, cette année. Justement, Alors, moi je, je m'adresse maintenant aux lauréats, je leur souhaite vraiment la bienvenue dans notre communauté des innovateurs de la, commune, de la fondation Segar. Et surtout, moi, je voudrais leur dire d'abord merci. Merci d'avoir candidaté. Merci d'avoir euh, euh, nous avoir proposé leur, leur, leur dossier. Et un grand merci de nous aider à construire ensemble euh, un monde, je pense, qu'on sera très fier de léguer à nos enfants. Très important. Merci bien. Merci à vous, François Silla. Vous restez euh, avec nous parce que vous allez euh, m'aider à, à interroger euh, ces candidats. Puis je vais demander aussi à Pascal Faure de nous rejoindre. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Vous êtes le, le président de cette double cérémonie, directeur général de la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie et des finances. Merci d'avoir accepté de présider ces deux remises de prix. Vous êtes impatient de découvrir ces, ces jeunes pleins de talents qu'on qu nous promet. On, on va vous donner un, un micro, voilà, pour que vous puissiez... Oui, d'abord, merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de partager ce moment avec vous. Euh, moi, je, vous savez, je suis un passionné d'innovation. Je trouve que le progrès d'une société, ça se nourrit d'innovation. La science donne la technologie, la technologie donne des produits, des services nouveaux. Et c'est ça qui permet à notre société de progresser. Donc, quand j'ai vu les talents récompensés par le prix... J'ai trouvé ça formidable. Alors vous restez avec nous parce que vous allez vous aussi m'aider à, à interroger ces candidats. On va, les, on va donc faire connaissance avec ces six lauréats et puis ensuite on connaîtra le nom du prix Nor, Norbert Ségard de cette année. Allez, premier lauréat Rémi Auguste, venez nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir pour, pour l'encourager Rémi Auguste et on va faire connaissance avec lui en vidéo. Weaverise est une application de montage vidéo en ligne facile et collaborative. Elle vous permet de monter des vidéos à plusieurs en même temps, directement dans le navigateur ou en application mobile. Elle est disponible dès maintenant sur Android et iOS en version bêta, gratuite. Vous allez pouvoir monter des vidéos à plusieurs avec vos amis, vos proches, votre famille. Donc vous allez créer un projet, inviter ces personnes à participer à votre projet. Elles pourront les mettre leurs vidéos en ligne sur la plateforme et vous pourrez comme ça monter les vidéos tous en même temps sur le même banc de montage. Donc Weaverise va vraiment révolutionner le montage vidéo en le rendant abordable à n'importe qui. Vous n'avez plus besoin d'une machine coûteuse, vous n'avez plus besoin de connaissances techniques et vous n'avez plus besoin de vous y passer beaucoup de temps. Sur Weaverise, au lieu de payer une grosse licence logicielle que vous payez au mois ou à l'année, vous payez juste là à la, vidéo, à la minute de vidéo produite avec notre logiciel. Donc ça revient à, à peu près à 1,20€ la minute en Full HD. Weaverise rend vraiment la création vidéo économique. Bravo à vous pour cette, pour cette idée. Vous êtes... Euh... Rémi Auguste, donc docteur de l'université de Lille, président de Weaver Eyes, qu'on vient de nous présenter, qui est incubé à la pleine image. On vient de découvrir cette idée. Comment elle vous est venue, cette idée Je vais vous donner un micro. Comment vous est venue cette idée En fait, elle m'est venue suite à ma soutenance de thèse. Je voulais mettre en ligne la vidéo qu'un oncle avait filmée, qui dure deux heures. Et donc, il fallait faire un condensé de quelques minutes pour la mettre en ligne. Et je n'ai pas trouvé de logiciel qui m'allait où il fallait acheter une grande licence, donc je me suis dit, j'ai les compétences pour faire ce logiciel. Ouais. Et quitte à le faire en ligne, autant le faire collaboratif, parce que c'est vraiment là où est la valeur maintenant. cest ouais. à dire que ça n'existait pas, dans le monde, nulle part ailleurs, on trouvait une application simple d'utilisation qui permettait de mettre plusieurs vidéos euh, comme ça, de façon collaborative. De façon collaborative, non, on est seul. Et encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez, encore aujourd'hui, vous avez toujours une longueur d'avance, vous faites bien de le préciser. Ouais. alors. Moi j'ai quand même une question, c'est-à-dire c'est un outil qui euh, aujourd'hui je trouve manque à YouTube. Alors est-ce que Google est venu vous voir, ou est-ce que ah. vous, avez des vous êtes en discussion pour savoir euh, si oui ou non ils peuvent intégrer votre technologie oh, Voilà Alors, une bonne question. Il y a un éditeur de vidéos dans YouTube, il est caché dans le Creative Studio, il est très difficile à utiliser parce qu'il l'avait créé à l'époque, parce qu'aucun autre outil existait. Ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de le maintenir, parce qu'aujourd'hui d'autres outils existent comme le nôtre. Alors je ne sais pas si c'est une volonté de leur part d'être dans la création de vidéos ou juste dans les diffusions, comme c'est le cas aujourd'hui. Hum. Donc ils nous ont pas approché, mais ça est-ce que d'autres, est-ce que d'autres vous ont approché euh, Des écoles américaines beaucoup. Oui. Parce qu'on est simple d'utilisation, donc ça a du sens pour la pédagogie, pour les enfants, d'utiliser un outil euh, simple où on, on touche l'application et c'est vraiment très tactile. Merci à vous et félicitations. On va donc vous remettre euh, votre diplôme et votre chèque. C'est Pascal Fort qui s'en charge. Et vous pouvez l'applaudir, bien sûr. On immortalise le moment. Deuxième ingénieur créateur récompensé ce soir, c'est Ilès, Ilès Sgir. Venez me rejoindre et puis on fait connaissance avec vous en vidéo. Le temps dans un bloc opératoire est extrêmement précieux. La gestion du flux de patients est fondamentale pour le bon fonctionnement du service de chirurgie. Cette gestion manuellement assurée par le personnel médical est chronophage, inefficace et source de stress. C'est pour cela qu'avec DIPOR, on introduit le premier assistant intelligent au bloc opératoire. Notre intelligence artificielle vocale réalise un suivi des, temps, des étapes opératoires de façon temps réel et fiable. Résultat, le bloc opératoire gagne en efficacité et l'équipe de bloc Peut se concentrer sur le soin du patient. Alors, vous êtes euh, issu de Télécom Physique, Université de Strasbourg, cofondateur de ce, cette, euh, cette start-up DeepOr, qui est incubée chez euh, Agoranov. C'est bien ça. J'ai tout, euh, tout bien dit. Euh, on, a eu, on vient d'avoir des précisions, mais on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce que cette, cette intelligence artificielle va apporter concrètement au sein des hôpitaux Alors avec DIPOR, qu'est-ce qu'on fait C'est On optimise l'utilisation des blocs opératoires. On permet, via une intelligence artificielle vocale, une meilleure communication entre les différents, différents acteurs du bloc opératoire pour qu'ils puissent gérer de façon plus fluide le flux des patients. Voilà. Euh, Est-ce que, alors on imagine que dans ce domaine-là, on n'a pas le droit à l'erreur encore plus qu'ailleurs Est-ce euh, que du coup, euh, votre intelligence artificielle... Ne peut pas se tromper, ne peut pas faire de catastrophe. Justement, justement, ouais. euh, l'intelligence artificielle permet aussi des retours et de, de, de, des retours sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans, dans chaque salle d'opération. En fait, on, chef, on aide le chef de bloc opératoire qui est là pour gérer une dizaine de salles d'opération à mieux gérer euh, l'ensemble des salles et à savoir ce qui se passe dans chaque salle pour appeler le patient au bon moment et euh, aussi s'assurer à ce que l'ensemble euh, des, euh, des, des besoins en termes de sécurité soient accomplis. Voilà. Pascal Faure, vous avez une question Oui, euh, moi ce qui m'impressionne, c'est que vous êtes ingénieur et oui. vous avez travaillé avec des professeurs, euh, des médecins. Est-ce que c'est facile quand on n'a on pas la même culture euh, Moi c'était assez spécifique. J'ai choisi d'avoir un parcours euh, euh, qui qui va plus dans la santé, parce qu'en fait j'ai hésité entre médecine et prépa, donc j'ai choisi la prépa, puis après en école d'ingénieur j'ai choisi de me focaliser vers une spécialité dans la santé, ce qui m'a permis de faire un double diplôme financé par l'Union Européenne aux états unis à l'université de Houston, pour développer les salles d'opération du futur, et c'est là où, justement où j'ai eu cette idée-là de de développer cette solution-là. Donc ça opéraux. concilie vos deux centres d'intérêt. Exactement. Ça se exactement. trouve exactement au bon endroit pour vous. Allez, on va vous, vous remettre votre diplôme et votre chèque. C'est Pascal Faure qui s'en charge. Et on va prendre la photo souvenir de cette remise sous les applaudissements. Le troisième diplôme est attribué à Marc-Henri Froin. Venez me rejoindre et puis on découvre votre innovation. NIRIO est une start-up, une toute jeune start-up qui a été créée donc, en janvier 2017 qui souhaite démocratiser la robotique. Nous avons développé donc, un premier produit qui s'appelle NIRIO One qui est un robot 6 axes imprimé en 3D à destination des makers fans de robotique et de l'éducation, des jeunes ingénieurs et des lycées pros. NIRIO souhaite maintenant se concentrer sur le développement de la NIRIO Community qui permettra de mettre en lien les différents utilisateurs de NIRIO partager leurs usages directement sur notre forum nirio.com. À moyen terme, NIRIO souhaite se concentrer sur le développement d'un NIRIO à usage des professionnels pour automatiser leurs tâches, le NIRIO Pro. Alors vous êtes euh, issu de ISEN Lille, cofondateur de NIRIO, incubé à Eurat Technologies. Euh, alors ce bras robotisé, on a l'impression de l'avoir vu souvent dans des, dans des usines hein, de, de fabrication. Vous dites que ça pourrait aussi servir... Chez euh, des particuliers, quel genre de service euh, un bras comme ça peut me, me rendre chez moi Du coup vous avez complètement compris, donc on souhaite reproduire ce qui existe dans l'industrie mais en baissant énormément les coûts. Donc là on est vraiment sur le NIRIO One qui est lui un robot pédagogique. Donc en réalité on vient plus le vendre dans un, un aspect pédagogique ludique pour comprendre et appréhender la, la robotique industrielle. Et ensuite la volonté de NIRIO c'est de continuer sur cette lancée en proposant par la suite donc, un robot toujours beaucoup plus accessible pour les entreprises, les PME, les startups, qu'elles puissent s'équiper en robotique avec toujours une notion de, de robot très facile à utiliser et beaucoup moins cher. Y a-t-il ouais, des, des questions. questions Parce que quand moi je vois le, un petit robot comme ça, ça, ça me fait tout de suite penser à ce qu'a qu connu en fait l'imprimante 3D. Euh, donc est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre, entre les deux et est-ce que surtout vous voulez vous mettre dans, dans le même business model que les imprimantes 3D alors en réalité effectivement c'est très similaire, on a commencé comme ça justement parce qu'il y a une grosse bulle autour de l'imprimante 3D, donc notre robot est fabriqué en 3D, on a nos propres imprimantes 3D dans une usine où on fabrique nos Nereo One et on souhaite continuer cette lancée mais en s'orientant plus maintenant sur un marché professionnel qui va nous permettre de cibler de vrais clients et justement ne pas avoir un effet bulle mais une vraie volonté long terme d'aller chercher des vrais PME pour une croissance durable de, de la société. Alors vous dites on fabrique nos nirio One, combien de bras vous avez déjà fabriqué comme ça Du coup la, la start-up a un an et on a fabriqué 150 unités, ah oui. euh, donc l'idée c'est de continuer là-dessus, euh, on, a, on a des préventes qui continuent, donc euh, voilà. Très bien, on peut savoir combien ça coûte ou c'est euh, secret ah, C'est pas du tout secret, on est euh, moins de 2000 euros sur un robot comme ça, sachant que les premiers prix d'un robot industriel c'est 20 000 euh, donc euh, notre idée, c'est vraiment d'attaquer fort ce marché-là ouais. où on est sûr d'avoir une place. Bon, très bien. Vous avez l'air effectivement bien décidé. On peut l'applaudir et on va vous, vous remettre. Allez, nous allons faire maintenant connaissance avec euh, le quatrième lauréat, Philippe Cuvillier. Venez nous rejoindre et on découvre votre travail. Metronaut, c'est une application mobile unique en son genre qui veut révolutionner la pratique de la musique. Imaginez que votre téléphone vous écoute, vous accompagne en jouant un orchestre, un piano pendant que vous jouez d'un instrument. C'est ça le projet de Metronaut, mettre les technologies les plus révolutionnaires d'informatique musicale au service de chacun, accessible dans son téléphone. L'objectif de Metronaut, c'est de rendre la pratique musicale la plus stimulante possible et éviter le phénomène d'abandon qui aujourd'hui touche plus d'un jeune sur deux. Avec les technologies, nous avons la conviction que Métronaute peut démocratiser la pratique de la musique de façon pérenne, accessible et stimulante pour n'importe qui. Voilà donc pour Métronaute, vous êtes Philippe Cuvillier de Polytechnique et de l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, et cofondateur Dantescofo incubé par Agoranov. Euh, bon, ça pose plein de questions. Hein, votre, votre, votre... Est-ce que ça marche aussi oui. pour, pour euh, chanter Est-ce que je peux me faire accompagner par un orchestre symphonique grâce à votre... Euh... Tout à fait, oui. Alors je ne vais pas vous faire une démonstration maintenant. Parce que je ne plus. suis pas chanteur et je n'ai pas mon application. Ouais. Mais oui, oui. Euh, si vous voulez chanter un air d'opéra avec tout l'orchestre, c'est Métronaute qu'il vous faut. Vous pouvez le télécharger, et essayer oui. n'hésitez pas. Mais alors comment ça marche On rentre une partition où on se met à jouer et puis il reconnaît la musique et il s'adapte pour, euh, pour s'accorder avec nous Oui, très simplement, en fait, Metronote, c'est l'application qui veut augmenter finalement quelque chose de très euh, simple. Vous avez une partition de musique, vous, avez, vous voulez chanter l'air dessus. Grâce à Métron, vous faites la même chose, mais c'est votre téléphone qui affiche la partition et qui vous joue l'orchestre, et ce de manière interactive avec le chanteur, le musicien. Je choisis les instruments de musique, si je veux un, une orchestration minimaliste ou un grand orchestre symphonique, je choisis Oui, alors pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des accompagnements qu'on a fait enregistrés avec des musiciens. Ouais. Mais après, à terme, l'idée, c'est que n'importe qui peut s'enregistrer pour partager ce, ce qu'il a fait. Et de venir ainsi transformer une œuvre en quelque chose de collaboratif. On pourrait imaginer une chorale ah oui. qui chante tous ensemble grâce à cette application et grâce au numérique qui vient ainsi mettre du lien entre les différents musiciens. Ah oui, ah oui il y a un côté collaboratif que je n'avais pas saisi. Est-ce qu'il y a une, une question Oui, est-ce que vous êtes allé voir des professionnels de la musique et dont vous prenez un peu le job là Comment, comment réagissent-ils pas vraiment, en fait, vous invitez même les professionnels à, à rejoindre votre plateforme, finalement, vous de leur Oui, oui alors, professionnels de la musique, euh, il y a beaucoup de personnes. Les premiers qui sont intéressés, ce sont tout de suite d'emblée les professeurs de musique, parce qu'ils euh, savent bien qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, surtout pour les, les jeunes qui débutent, c'est de, de, de, de continuer à pratiquer. Alors qu'aujourd'hui, le tous les jeunes ont un téléphone, euh, ou un smartphone ou une tablette euh, chez eux. Donc, ils, ils, ils voient là-dedans, ils sentent le potentiel inouï qu'apporte euh, le fait de combiner la musique avec euh, le numérique. Pour les stimuler. Après nous, ce qui nous intéresse dans les autres professionnels de la musique, ce sont les éditeurs de partition, les, les, les majors qui détiennent des droits sur des enregistrements parce qu'on a la conviction qu'avec nos technologies, on peut transformer tout ce contenu existant, tout, tout, cet, tout cet aspect de la musique en quelque chose de beaucoup plus inouï, interactif à la disposition de chacun. Vous êtes musicien vous-même, on imagine pour avoir... Alors moi, je fais partie des gens qui ont été très musiciens petits et puis qui ont un peu abandonné. Bon, là, c'était pour les études. Mais grâce à Métronome, je m'y remets aussi un peu. Ah oui, je passe un peu de l'autre côté. Donc c'est que je ce qui est très amusant. C'était une façon de renouer avec la musique. Bravo à vous. On va vous remettre votre chèque et votre diplôme. Philippe Tuvillier. Voilà pour la photo, cinquième ingénieur créateur récompensé ce soir, Johan Kalschmann, que l'on découvre. LifeEase c'est une start-up qui vise à sauver des vies en révolutionnant le secourisme. Chaque année en France, près de 50 000 personnes meurent prématurément suite à un arrêt cardiaque. Et concrètement, seulement 5 des victimes survivent. Le principal problème, c'est le délai d'intervention. Avec LifeEase, nous développons le premier défibrillateur qui est connecté, qui est conçu pour le domicile, pour les petites structures et pour les collectivités. Le but, c'est d'intervenir avec un appareil qui est fiable, qui est extrêmement simple à utiliser et de le rendre accessible à tous, partout. Nous développons aussi avec les sapins pompiers de Paris everydayheroes.fr qui est une plateforme digitale de formation gestes qui sauve pour former gratuitement et durablement la population pour qu'ils puissent intervenir et sauver des vies. Chez LifeEase, l'impact sociétal est clair. Notre but, c'est de rendre accessible à tous le défibrillateur, extrêmement fiable, extrêmement simple à utiliser et de former gratuitement toute la population à geste qui sauve, pour avoir une communauté de héros qui pourra sauver une vie avant l'arrivée des secours. Johan Kalchman, issu de Central Lille et cofondateur de LifeEase, incubé à Arts et Métiers Paris Tech. Bon, on a toujours envie de savoir comment vous est venue l'idée. Vous avez passé votre brevet de secourisme, vous avez vu qu'on pouvait faire énormément de choses dans le domaine. Comment c'est venue cette idée euh, en fait, avec un de mes associés, Martial, on a travaillé avant dans les pacemakers et défibrillateurs implantables. Donc on s'est rendu compte que la technologie pour sauver les vies, euh, suite à un arrêt cardiaque, elle existait depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, qui a été très efficace et qu'aujourd'hui, euh, le taux de survie en moyenne dans le monde et en France, il est de moins de 5%. Ce qui est incroyablement bas quand on sait que la technologie peut sauver et, euh, et en fait, peu de personnes le, le savent. Donc on a aussi compris qu'il y avait un problème sur la formation et qu'il fallait former massivement et durablement les gens. Là aussi, il existe des initiatives similaires dans le monde ou vous êtes les seuls à avoir vu ce vide, ce manque Alors, il y a des défibrillateurs, hein. il y a des grands fabricants qui vendent aujourd'hui des défibrillateurs. Certains ont fait des défibrillateurs pour le domicile, mais ils n'ont pas changé leur modèle économique, donc ils les vendaient entre 800 et 1000 euros. Et on est seuls à avoir... A voulu euh, rendre accessible à tous le, le défibrillateur et avoir choisi cette, cette formation, cette sensibilisation pour, euh, pour pouvoir donner plus de valeur à chaque à chaque défibrillateur. Il est moins cher, mais il sauvera tout autant. Il est tout aussi fiable votre défibrillateur. Ouais. Alors en fait, il n'est pas moins cher. Il n'est pas proposé sous la forme, euh, il n'est pas vendu et ensuite euh, des distributeurs s'occupent d'un maintenance comme aujourd'hui. Hum. En fait, il est mis à disposition sous la forme d'un abonnement. Donc sur le long terme on n'est pas sur du moins cher, on ne fait pas du tout du low cost, il est produit totalement en France et conçu par nos équipes, mais il est plus accessible parce qu'il ne nécessite pas un, un investissement initial pour acheter un défibrillateur. Ah oui, j'ai une question, euh, j'ai un, un, une personne là, qui, euh, qui a un infarctus, ou en tout cas qui semble avoir un infarctus, euh, c'est un enfant, un, un vieux, un sportif, une, un bébé, enfin bref, comment est-ce que euh, le défibrillateur sait ce qu'il faut faire pour sauver cette personne-là qui vient de, de tomber devant moi Alors, première chose, euh, l'arrêt cardiaque est différent de l'infarctus. Euh, donc, okay. oui, alors ne sortez pas le défibrillateur à mauvaise escient non plus. Alors, attention. Juste pour ah, préciser... Euh, c'est intéressant, parce que c'est vrai que du coup, ça demande une petite formation, il hein, ne faut pas alors, faire de bêtises. Dans tous les cas, si la personne s'effondre, la première chose à faire, c'est de vérifier si elle est consciente, vérifier si elle respire. Mais euh, dans tous les cas, si on utilise un défibrillateur, il n'y a aucun risque d'empirer la de situation. Pourquoi parce qu'il y a un logiciel qui est embarqué, un algorithme cardiaque euh, qu'on développe et qui analyse le rythme cardiaque et qui décide seul si un choc est nécessaire ou pas. Donc il n'y a aucun risque de délivrer un choc à une personne qui est juste tombée dans les pommes ou un enfant qui joue avec, ça ne va jamais délivrer de choc. C'est effectivement le cœur de la technologie. Il y a le, euh, tout le côté euh, électronique, connecté, mais surtout l'intelligence à travers l'algorithme cardiaque. Bravo. Allez, on vous remet votre diplôme et votre chèque. Bravo pour cette initiative. Qui sauvera des vies, certainement. Et voilà, allez, sixième et, dernier candidate et dernière candidate, Paola Secato, venez nous rejoindre. Roycosphère, c'est une alternative aux phytosanitaires de synthèse et c'est un projet qui est global puisque ce que l'on cherche à faire, c'est réinventer le soin des sols et son économie. Euh, comment En proposant une solution fertilisante naturelle pour les sols. Et tout ça, c'est organisé en fait, avec une coopérative de producteurs. Ça permet de redonner le savoir euh, aux exploitants sur le terrain et de leur proposer en même temps euh, une diversification d'activités et un complément de revenus. EcoSphere c'est un projet avec un fort impact environnemental puisqu'on vient proposer une alternative aux phytosanitaires de synthèse qui ont dégradé les sols. A fort impact environnemental aussi de par notre système de production, puisque la production est locale, vient favoriser les circuits courts, et notre solution est uniquement composée de déchets issus de l'agriculture biologique. Paola Secato, issue de Grenoble INP-Felma, co-fondatrice, c'est-à-dire que vous êtes deux, on a vu votre collègue, cofondatrice de OICOS, sphère incubée par Alter Incube. Euh, alors, ça paraît une très bonne idée, mais comme toutes les bonnes idées, on se dit certainement qu'à mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué que juste d'avoir l'idée. Alors, à quelle difficulté vous vous êtes heurté pour, pour ce projet C'est euh, un projet qui a quand même une certaine ampleur, puisque euh, en fait, on pourrait fabriquer euh, juste dans une usine euh, un fertilisant naturel. Mais nous ce qu'on aime bien dire c'est que c'est l'innovation technique qui se met au service de l'innovation sociale et le fait en fait d'essayer de créer une coopérative de producteurs ça veut dire fédérer un réseau, ça veut dire euh, trouver des gens de confiance, ça veut dire trouver des gens qui sont crédibles sur le territoire. Et c'est beaucoup de travail au quotidien. Ouais. Alors quel accueil Vous avez déjà commencé, j'imagine, à essayer de, de mailler un peu le territoire. Euh, sur quel territoire vous avez commencé à travailler Alors on a mené des expérimentations pendant toute l'année 2017, avec ouais. des premiers euh, ateliers de production en Savoie, en ouais. Côte d'Or. Et, euh, et en fait, on a été extrêmement bien reçus sur le terrain, parce ouais. qu'il y a un réel engouement en fait, pour des solutions locales. Et euh, on bénéficie en fait d'une crédibilité sur le terrain quand c'est porté par un exploitant pour d'autres exploitants. Donc le modèle a extrêmement bien pris. Et, et euh... les agriculteurs sont ouverts à l'idée de changer leurs euh, produits phytosanitaires de synthèse pour euh, la version plus bio que vous proposez finalement. Pas tous, forcément. Ouais. Pas tous. Mais, euh, mais on le voit bien dans la vie de tous les jours. Il y a de plus en plus de gens qui consomment bio. Il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers des pratiques raisonnées. Et en tout cas, il y a déjà un bon marché de ce côté-là avant de réussir à convaincre oui. tout le monde. On peut déjà commencer, puis on verra, les autres suivront peut-être. Est-ce qu'il y a des questions, Pascal Faure Oui. Euh, moi, je trouve qu'une un, idée comme ça, ça a tout de suite un rayonnement mondial, parce qu'on doit se poser la même question partout. Est-ce que vous avez des, déjà des intentions d'aller à l'international Est-ce qu'on vous a déjà contacté alors, ce n'était pas forcément des intentions, parce que nous, au début, on s'est dit, bah, on va commencer très local et puis euh, quand ce sera stable, on verra un peu plus loin. Mais en fait, on a été contacté de manière assez spontanée, euh, notamment en Crète, euh, au Maroc, en Italie et au Costa Rica. Alors, euh, c est, c est, Vous avez bien choisi, hein c'est plutôt je sais sympa. Sais pas, je ne sais tant pas tant si faudra faire des voyages d'études. <rire> mais... Tant qu'à enfin, faire, autant aller dans des endroits agréables. <rire> Et alors voilà. ça, ça, ça, ça prend bien là-bas au Costa Rica en Crète a priori c'est pour l'instant nous on se focalise sur le marché français il y a beaucoup beaucoup de choses à faire euh, et il faut un modèle stable avant de pouvoir euh, voir euh, plus grand voilà très bien on va vous remettre votre diplôme votre chèque et puis il va y avoir la, la photo vous pouvez l'applaudir évidemment Merci. Et vous transmettrez ces félicitations donc à, à Chloé Blanc qui vous accompagne. Qui est juste là. Qui est juste là, mais elle aurait <rire> dû monter sur scène, Chloé. Bon, euh, on, on, va, on va découvrir ensemble le, le grand vainqueur, le prix ingénieur-créateur parmi ces, ces six récompensés. On les, on les fait tous monter Alors, on les fait tous monter. Venez tous nous rejoindre, y compris, y compris euh, Chloé Blanc, comme ça, ce sera l'occasion de la voir et tous les autres. Candidats, ils seront donc sept à monter sur scène. Vous pouvez les applaudir, c'est largement mérité. Alors, c'est vous, Jean-Paul Le Ségard, qui ouvrez l'enveloppe ou qui dites il n'y a pas d'enveloppe, vous l'avez dans la tête, alors allez-y. d'abord, la, la Fondation Norbert Ségard a bien signé au réa. Donc, euh, Cyprien, Robert Segar, ingénieur créateur. Et comme dans tout concours, il faut bien en distinguer un, un peu plus. Donc, euh, on va dire le grand gagnant, comme vous voulez, c'est euh, Paola Secato et Chloé Blanc. Paola Secato et Chloé Blanc. Ça tombe très bien. On va pouvoir vous entendre, Chloé, également. Merci beaucoup. Alors est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit Et puis j'imagine que vous avez aussi des, des remerciements à formuler. Alors je vous laisse, je vous laisse la parole à toutes oui, les deux. Oui, un grand merci. Et, et on va dire un peu ce qui a déjà été dit tout à l'heure, mais pour nous, l'accueil à la Fondation Norbert Segar a, a vraiment été super. Enfin, ça a été, on a participé à différents concours et celui-ci, on, on est vraiment reçu pour notre projet. On comprend vraiment cette, cette idée de d'innovation sociale chez Norbert ségard et c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris, donc euh, ça fait très plaisir, donc, euh, donc vraiment un grand merci à tous pour votre accueil. Vous voulez ajouter quelque chose, Paola, Secato Juste euh, merci à tout le monde, pareil, merci aux jury qui ont posé des questions très intéressantes, mais c'était toujours très bienveillant aussi. Et et merci pour ce prix, ça va bien nous aider dans le lancement. Eh bien, bravo à vous. Allez, on va faire une photo souvenir avec tout le monde. Euh, Rassemblez-vous pour que ça tienne sur la photo. Re, voilà, resserrez-vous. Les photographes s'installent. Oui, oui, venez, venez nous, nous rejoindre. Voilà le palmarès donc, 2018 de ces prix euh, Norbert Segard. On les applaudit une dernière fois. Merci. Un grand bravo à vous et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. On espère vous, vous recroiser et entendre euh, avoir de vos nouvelles. Vous pouvez regagner, euh, regagner vos places. Et nous allons enchaîner avec la deuxième remise de prix tout reste debout. Pascal Faure, vous restez avec moi puisque vous êtes vraiment le président de ces deux cérémonies. Vous n'avez fait que la moitié du chemin. Et puis je vais demander à Pierre Brézé, Alain Bravo et Roger Stantinchina, china pardon, de venir me rejoindre sur scène. Et vous pouvez les applaudir. Messieurs les présidents, bonsoir. Nous avons donc le président du jury, euh Alain Bravo, vous allez nous dire comment ça s'est passé, hein, les délibérations pour ce, pour ce jury. Vous êtes membre de l'Académie des, des technologies. Je poursuis les présentations. Pascal Faure, ne le présente plus, hein, c'est le président donc, de cette 17e cérémonie. Pascal Brézé, vous êtes président de la Fondation Marius Lavey, on vous a déjà croisé euh, tout à l'heure. Et puis évidemment, il y a euh, aussi avec nous, pardon, Roger Stanchina, je vais le dire au moins une fois bien, hein, votre nom, Stanchina, voilà, qui nous accueille ici. Alors peut-être que c'est à vous de, que je vais donner la parole. C'est grâce à vous qu'on est ici. Je, je, je suis très heureux de vous recevoir dans, dans nos locaux ici, également avec le président de la Société des ingénieurs arts et métiers. Et en fait, la fondation, comme son nom l'indique, développe des, des aides à la technologie, donc nous avons eu toujours d'excellentes relations, aussi bien avec l'Académie des technologies, où nous avons une fondation abritée, le président est ici même, avec Norbert Sogar et avec Marius Lavec, qui est, qui est gazard d'origine, et c'est à, ce, à, ce, à la suite de ces événements que nous sommes ici tous ensemble, donc nous sommes très heureux, nous allons passer une bonne soirée, continuer, et déjà les, ce qu'on a vu comme projet, c'est formidable, ça donne un coup de peps, même pour les anciens comme nous, c'est très agréable. <rire> bon, eh ben, bravo. Vous êtes, euh, je ne l'ai pas précisé, euh, président hein, de la fondation euh, Arts et Métiers. Comment se sont passées euh, les, euh, les délibérations pour ce prix, Alain Bravo Pour le jury, ça a été, comme d'habitude, très intéressant, parce qu'être membre d'un jury, c'est beaucoup écouter. Et, et beaucoup s'émerveiller. Et vous verrez d'ailleurs que... Euh, les différents thèmes qui ont été sélectionnés couvrent les grands défis, comme on l'a vu d'ailleurs avec les jeunes des prix Norbert Segar, c'est les grands défis de la santé, du numérique, de l'alimentation, et donc le travail du jury, c'est d'abord d'écouter. Et puis ensuite, la tâche difficile, que je ne décrirai pas plus que cela, de choisir un grand prix. Alors, je suis très heureux et j'ai entendu avec le prix Norbert Ségard et puis ce que nous sommes en train de décrire, ce qui est exactement la mission de l'Académie. L'Académie des technologies, c'est promouvoir les technologies et leurs interactions avec la société. Et puis la devise, c'est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Et donc. L'académie se trouve très, très bien, très heureuse à l'intérieur du prix Marius lavé Pierre Vrezé, vous voulez ajouter quelque chose sur ce, sur ce prix Marius Lavey Oui, je vais dire deux mots sur qui était Marius lavé puisque ce prix est remis chaque année en son honneur. Marius Lavey était un ingénieur euh, Gadzar et Supélec euh, dans un domaine d'activité qui était celui de l'électromagnétisme et tout euh, tout particulièrement dans la grande tradition horlogère, puisqu'il était byzantin, et dans la première moitié de son parcours d'ingénieur, il a œuvré sur l'amélioration des moteurs pas à pas. Aujourd'hui encore, le moteur lavé, c'est la référence du moteur pas à pas, et trouve une recrudescence tout à fait importante avec les objets connectés, qui de plus en plus ont besoin d'actionneurs précis de faible consommation. Et donc euh, il est à l'origine euh, d'une centaine de brevets sur l'architecture électromécanique de ces moteurs pas à pas. Et ensuite après guerre, il, a, il était extrêmement curieux de, de toutes les avancées techniques et scientifiques, a entendu parler des travaux sur les transistors et a imaginé de croiser cette nouvelle technique émergente avec celle qu'il maîtrisait bien pour inventer en fait ce qui est devenu la mécatronique puisqu'il a imaginé de piloter ses moteurs pas à pas par des circuits à transistors régulés par quartz, ce qui a permis d'augmenter considérablement la précision de ses moteurs pas à pas. Et à la fin de, de sa vie, il a fait ce constat que probablement certains d'entre nous vous vivons, c'est que l'ingénieur souvent est moins reconnu dans la société que des personnalités, du monde du marketing, des finances, du monde sportif. Et donc il a choisi de léguer euh, une fortune assez considérable qu'il va amasser avec les redevances perçues au titre de ses brevets pour son testament dit « remettre chaque année un prix à un ingénieur français ayant fait preuve d'activité inventive ». Et donc depuis euh, 17 ans, euh, eh bien, notre petit groupe euh, euh, de bénévoles chaque année veille à mettre en lumière le parcours d'ingénieurs qui répondent en fait à cette vision de Marius Lavé qui est de mettre à l'honneur des ingénieurs parfois insuffisamment connus du grand public. Le mot du président de cette cérémonie, Pascal Faure. Oui, écoutez, alors moi, vous savez, dans mon quotidien, directeur général des entreprises à Versy, de quoi je m'occupe De faire en sorte que l'environnement soit aussi favorable que possible pour les entreprises, pour qu'elles naissent, qu'elles grandissent, qu'elles euh, qu exportent. Donc, mon travail, c'est un petit peu un travail de jardinier. Vous voyez, le, que le sol soit fertile, qu'il y ait du soleil, que ça soit bien arrosé. Mais on ne peut rien faire s'il n'y a pas d'entrepreneurs. Tout, tout fonctionne parce qu'il y a l'esprit d'entreprendre, la créativité. Et ce soir, c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on récompense. C'est ce sens de l'innovation, ce goût pour prendre du risque, pour oser et pour euh, finalement rendre possible un rêve que vous avez peut-être eu alors je trouve que ce qu'on a vu c'est formidable, c'est la première étape, et puis maintenant on va voir avec quelques années de plus ouais, ce que ça peut devenir. Ce que alors... ça peut devenir. Alors d'ailleurs euh, Pierre Brézé nous allons commencer par remettre le prix spécial. à qui avez-vous décidé de, de décerner ce prix spécial voilà, Alors le jury euh, se réserve la liberté de remettre chaque année euh, un prix à un ingénieur euh, sortant du, du lot. Donc nous avons eu... Bernard Menthaz, qui est présent peut-être ici, qui, euh, qui est à l'origine des verres asymétriques, qui a fait tout le succès des Silor, euh, euh, Charles édouard Vincent, qui est un ingénieur télécom, qui a été un innovateur dans le domaine sociétal en créant Lulu dans ma rue et, et Emmaüs Connect, personnalité étonnante, euh, et l'année dernière Jacques Léviner, que probablement on ne pas besoin de citer ici, qui est le, le plus grand déposant de brevets individuels, mais qui a aussi euh, euh, donné toute la, la dynamique à l'ESPCI, qui est une pépinière de créateurs. Et cette année, nous avons l'honneur et le plaisir de remettre un prix spécial pour la convergence entre l'ingénieur, la science et la médecine à Wafas Kali. Wafas Kali. On va faire connaissance... Euh... Avec vous, ingénieur inventeur, c'est d'abord un parcours d'ingénieur. Je suis ingénieur à ces métiers j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse autour d'une problématique, comment modéliser le squelette humain et en particulier la colonne vertébrale. Il y avait l'invention de Georges Charpak qui permet d'avoir des radiographies avec une dose qui est divisée par 8 à 10 par rapport à des radios conventionnelles. Donc tout naturellement est venue l'idée de combiner ces deux innovations en une seule, en une innovation de rupture, qui est aujourd'hui le système EOS, dans lequel on a, euh, à partir d'une simple paire de radiographies prises de la tête au pied du sujet, eh bien une reconstruction tridimensionnelle précise de, euh, du squelette. Et maintenant également de l'enveloppe externe du sujet. Bravo à vous, ou à Pascalie. On est donc au centre de la scène. Vous êtes un ingénieur arts et métiers, fondatrice et directrice scientifique de l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak. Ce qui, est, ce qui est formidable avec votre innovation, c'est qu'on obtient une image comme jamais on a eu du, du squelette d'une personne en utilisant très peu d'irradiation. Donc on, on fait plus avec beaucoup moins, évidemment c'est beaucoup moins dangereux pour la personne qui, qui subit ces radiations. Tout à fait. Cette innovation est née du besoin de voir en 3D le squelette d'enfants scoliotiques, alors qu'on avait droit à une paire de radiographies et rien de plus, parce que ce sont des enfants pour lesquels on prend très souvent des radios. Donc, il était tout à fait exclu d'augmenter la dose. Et là, il y a deux innovations effectivement qui se combinent la très basse dose grâce aux travaux de Georges Charpak et puis euh, la, la reconstruction 3D et la modélisation et euh, c'est toute une équipe hein, pluridisciplinaire c'est Jean de Bousset, c'est euh, des, des jeunes talents très nombreux parce qu'un chef d'orchestre n'est rien s'il n'y a pas d'excellents musiciens et tous ensemble on a essayé de de, de faire avancer les choses et c'est bien entendu une entreprise innovante donc qui est aussi Imaging et qui est partie prenante aussi et qui a construit le système Roger Stankina vous, vous posez une question oui euh, en fait on, on a j'ai vu la vidéo avant et il y a quand même une différence essentielle dans cet appareil il faudrait peut-être l'expliquer un appareil de radiologie ou un scanner vous avez toujours je vais appeler ça un contenant du, du corps de la personne, etc. Alors que là, vous avez un truc vertical ou euh, sans, sans support. Comment ça fonctionne exactement Pourquoi vous êtes dans cette structure-là Oui, alors parce que c'est un appareil de, de radio vertical. C'est essentiel pour nous en tant que biomécanicien parce que la position debout est une position fonctionnelle. J'aimerais juste dire que la tête, par exemple, pèse 5 kg. Prenez un bidon de 5 litres d'eau et vous verrez que ça pèse lourd. Et euh, grâce à ce système, nous commençons à observer le, le squelette comme on ne l'a jamais vu. Entre autres, on observe un invariant. La tête reste strictement au-dessus du bassin, ce qui fait que si on a des pathologies quelque part, on va avoir des mécanismes de compensation qui vont se passer ailleurs. Et le fait d'avoir cette observation totalement nouvelle nous permet de réfléchir autrement, aussi bien pour les ingénieurs que, bien sûr, pour les chirurgiens orthopédistes. Donc, euh, c'est passionnant. Ça nous ouvre des, des fenêtres pour voir autre chose. Voilà. Un mot de, de remerciement à, à adresser. Vous avez commencé à citer votre équipe. Vous voulez peut-être remercier... Euh... D'abord, je voudrais remercier mon père spirituel qui est ici, François Lavasse, qui est fondateur de l'activité de biomécanique <rire> à, à l'école des -métiers et qui est le, le pionnier de la, de la biomécanique. Philippe Rouch, qui est directeur de l'Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak, qui est là. Euh, remercier toutes les équipes. Alors, j'ai évoqué, j'ai eu l'immense honneur et l'immense plaisir de travailler avec Georges Charpak et qui nous a transmis sa science, mais aussi ses valeurs humaines. Et c'est pour ça qu'on a tenu à donner son nom à, à l'Institut. Et puis, euh, remercier Jean Dubousset, mon autre père spirituel, chirurgien orthopédiste extraordinaire. Et vraiment remercier tous les jeunes talents il y a eu une cinquantaine de thèses de sciences, 58, je les ai comptées ce matin. Il y a des élèves ingénieurs, il y a des étudiants en master, il y a des chirurgiens, il y a des ingénieurs, il y a des euh, mathématiciens. Et tout ce petit monde donne du meilleur de lui-même avec une, demi, une devise commune qu'on a mieux comprendre pour mieux innover au service du patient et de la société. C'est-à-dire que nous sommes chercheurs, hein, je suis dans un, lab, un institut de recherche, mais c'est une recherche pour l'innovation, parce qu'aux arts et métiers, on aime bien le bon dosage entre le pragmatisme et la rigueur, euh, on a envie de faire des choses qui, au final, aboutissent à des, à des produits. Et c'est un rêve que nous partageons. Et je remercie pour cela toute, euh, toute cette belle équipe. Ouaf il y a euh, notre président qui trépigne de vous poser une question. Alors, il va falloir. Et, et je remercie bien il, entendu il, il va falloir... la Fondation Marie Slavé qui, euh, par son appui... Euh, nous, nous permet de faire rayonner euh, ces, ces recherches et ces résultats de recherche. Alors, une question courte, s'il vous plaît, une réponse courte, parce qu'on est déjà un petit peu dans les choux au niveau du Pétail. Vous avez travaillé avec des prix Nobel, Georges Charpak, notamment. Euh, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui sont là et qui démarrent démarrent Moi, j'aime euh, beaucoup la phrase pour qu'un rêve se réalise, il faut d'abord avoir la capacité de rêver. Et puis ensuite, il faut de la persévérance. Et je crois que... Le, le conseil que j'ai envie de, de dire aux jeunes, osez, pour les jeunes femmes déjà et les jeunes filles, osez aller vers des études d'ingénieurs parce que ce sont des métiers fantastiques. Et puis pour tous, euh, jeunes hommes ou jeunes femmes, osez prendre des risques, même pas peur, et si je tombe, je me relève. Mais euh, on ne gagne pas forcément la première fois, on a des difficultés, on a, donc la ténacité, c'est essentiel. Mais au final, c'est vraiment superbe et ça fait des, des vies professionnelles passionnantes. Donc, euh, oser entreprendre. Merci, entreprendre. Wafaskali. On va vous remettre, à... c'est mérité, les applaudissements. On vous remet à le chèque et puis aussi spécialité du prix Marius Lavey, une voilà. montre une... gravée au nom du, du lauréat. Voilà, et une montre d'un des derniers fabricants français et berlin qui utilise des moteurs lavés pour son fonctionnement. Merci à vous ou à Pascali. Nous allons donc maintenant découvrir ensemble les quatre nominés cette année pour le prix Marius Lavey. Premier nominé, Patrick Duvaux. Je vous invite à me rejoindre. Patrick Duvaux, directeur de l'innovation de l'Institut Mines Télécom et on fait connaissance avec lui. Sur la vidéo. En 1990, c'est l'officialisation du World Wide Web. La société Curtis Ingenierie, que je lance en 1990, c'est la première société française qui fait du conseil en traitement statistique du signal. J'ai été recruté à partir de l'année 1999 par une spin-off des Bell Laboratories, des Bell Labs, qui s'appelait Globespan, qui était l'une des deux sociétés dans le monde qui fabriquait toutes les solutions logicielles, matérielles et réseaux pour l'ADSL et le VDSL. Comment passer finalement du cœur de la société Curtosis qui était de détecter des événements à, aux communications digitales, à la distribution de l'Internet Alors en fait, c'est ce qui a fait l'originalité et le cœur des pratiquement 65 brevets que j'ai déposés en l'espace de quelques années, pratiquement une dizaine de brevets par an, dont trois standards mondiaux, eh bien, le dénominateur commun a été les, les, les bases que j'ai acquis au début de, de ma carrière, à la fois en, en physique, en physique statistique, euh, et en traitement du signal. Le traitement du signal a servi à détecter l'environnement dans lequel on allait déployer de l'information sur les lignes téléphoniques donc impact sociétal énorme, puisque le taux d'adoption avant toutes ces inventions, notamment au Japon, le taux d'adoption, si on fait le ratio du nombre d'abonnés sur le nombre de lignes téléphoniques, était inférieur à 1%. Donc l'impact sociétal a été énorme et on a fait une deuxième mondiale, ça a été le, le triple play, donc la voix, la télévision et la vidéo à la demande sur, sur, sur, sur la DSM. Voilà, Patrick euh, Duvaux, venez donc euh, au centre. Alors... On sent que c'est un domaine dans lequel il faut rester à la pointe, ça doit être en perpétuel mouvement. Comment on fait pour jamais être dépassé euh, bah Écoutez, pour avoir fait de, de la compétition sportive, mon entraîneur me disait toujours tu pars à fond et ensuite accélère. <rire> bon bah voilà. Je crois que c'est le paradigme du digital qui a, qui a une croissance à la fois temporelle et dans le volume qui est vraiment, vraiment exponentielle. Euh, Peter Dricker qui est un, un des, des théoriciens effectivement de, de l'innovation hein, disait euh, c'est le grand paradoxe de l'innovation pour se rendre compte finalement qu'une innovation en est vraiment une et eh bien il faut qu'elle soit devenue une routine quotidienne si vous voulez c'est ce qui s'est passé hein, en, en 2000 une petite équipe d'une dizaine de personnes au fin fond du New Jersey a pris l'avion un samedi matin pour rencontrer un visionnaire ce visionnaire s'appelle Masayoshi-san c'est le président de SoftBank. Donc vous avez certainement entendu parler puisqu'il vient de lancer un fonds sur l'intelligence artificielle. Et très paradoxalement, ce qu'il faut savoir, c'est que SonSan, avec qui notre petite équipe, dont moi-même, j'ai eu la chance de travailler en direct, est descendu avec nous pour standardiser un de nos brevets, et bien, a voulu rendre service à la société japonaise au début des années 2000, année, si vous voulez, où l'ADSL était un désert. Le débit était faible, la couverture était faible, et euh, le contenu se limitait à des emails. Donc SunSan s'est dit je vais procurer du contenu à tous les Japonais qui ont, sont isolés chez eux. Et c'est ainsi qu'effectivement, en l'espace de neuf mois, un écosystème d'innovation tout à fait exceptionnel, qui est incarné par du multidisciplinaire, du, multi, du multimétier et de l'international, a produit une innovation, la standardisée, la mise sur le marché et a fourni une première mondiale qui était donc la télévision. L'internet, la vidéo à la demande et la voix sur ADSL. Je vous rappelle que 5 des 6 nominés du prix Norbert Ségard ont utilisé le digital. Qu'il y a 18 ans, eh bien, toutes ces innovations auraient été strictement impossibles. Donc, ça revient à ce que disait Peter Drucker une innovation, on s'en rend compte. Apparemment, c'est une routine quotidienne. Maintenant, vous avez l'impression que tout ceci est fluide. Voilà, mais c'est je suis désolé, hein, je suis très bas. Non, non, mais c'est parce que Pierre Brézé <rire> veut vous poser voilà. une question. Il faut que vous lui ayez le temps de vous la poser. Euh... En vous écoutant, j'ai fait la comparaison avec Marius Lavey, qui a travaillé finalement toute sa vie dans la même région, sur le même sujet, etc. Votre parcours est très atypique, enfin, en tout cas très différent, puisque vous avez créé une start-up, vous êtes parti aux états unis etc. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez directeur d'innovation de l'Institut Mines Télécom. Pour les jeunes promotions, qu'est-ce que vous leur diriez à partir de votre expérience vécue Eh bien, saisissez finalement tout changement comme une opportunité travailler beaucoup et finalement essayer de tout aborder comme un entrepreneur. Euh, je crois que c'est pas du prosélytisme, un entrepreneur, il va capitaliser sur de l'existant, il va répondre, c'est l'acception un petit peu très large de l'innovation, hein. le talent n'attend pas l'âge, on l'a vu ce matin, euh, enfin tout à l'heure, pour les, les lauréats, effectivement, Norbert Segar, euh, mais d'un autre côté, quand la fait de l'innovation se penche sur vous, elle ne vous quitte jamais. Donc finalement, c'est tout voir sous un angle de, de, de remise en cause permanente. Euh, je crois que la, chacun de nous sommeille un innovateur, donc c'est peut-être le conseil que je donnerais à tout un chacun. Le tout, c'est de le réveiller au moment de l'activer. Et évidemment, bon, moi, je travaille plutôt sur le digital. La vague du digital est une vague assez extraordinaire. De toute façon, la société est désormais digitale. Donc, il faut, il faut en profiter. Il faut profiter de cette... Et surtout, il faut travailler beaucoup. Et il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat est un fusil à un coup. C'est la culture de l'équitation. Il faut savoir se relever et réentreprendre à chaque fois. Patrick Duvaux, Pierre Brézé, vous remet... Votre montre de fabrication française et on va vous remettre votre chèque, normalement. La photo souvenir. Allez, deuxième finaliste pour le prix Marius Lavet 2018, Sacha Loiseau. Venez nous rejoindre et on découvre votre parcours en images. Notre invention, le Cellvisio, est un microscope ultra-miniaturisé qui est destiné à être utilisé en temps réel par des médecins et des chirurgiens pour faire des images microscopiques des tissus humains. Donc, Il fonctionne à partir d'un balayage laser extrêmement précis dans un ensemble de dizaines de milliers de fibres optiques avec derrière tout un processus de traitement d'image extrêmement poussé qui permet d'aboutir à ces vidéos microscopiques en temps réel. L'impact du visio sur le patient et le système de santé est très important puisqu'il permet d'une part d'améliorer le diagnostic, d'améliorer sa précision mais aussi d'éviter des procédures inutiles, des procédures d'endoscopie ou des procédures chirurgicales. Nous, nous avons réinventé le microscope et même en quelque sorte le laboratoire pour le mettre dans le corps du patient. Et donc, C'est le fruit de longues discussions avec des dizaines, des dizaines de médecins et de chirurgiens qui euh, a permis d'identifier ce besoin absolument clé pour la médecine et la chirurgie du futur. Sacha Loiseau, polytechnicien, astronome, incroyable cette histoire, aller chercher dans l'optique qui équipe les, les télescopes pour euh, réinventer le microscope. C'est euh, Roger Stankina qui va vous poser euh, une question. Oui, je vais prendre celui-là, c'est ça Oui, simplement, euh, l'analyse se fait sur quelle profondeur C'est en surface De quelle façon vous analysez Qu'est-ce que vous arrivez à analyser exactement dans le détail alors, nous, on regarde en fait ce qui s'appelle l'épithélium. L'épithélium, c'est là où se développe 90% des cancers. Donc, c'est ce qui tapisse les muqueuses. C'est donc une partie très, très, très peu épaisse du corps humain. Et donc, on regarde en profondeur dans cet épithélium. Ça fait partie de notre innovation. C'est un microscope qui, en fait, voit à travers les tissus et qui fait ce qu'on appelle une, une section optique virtuelle. C'est qu'on va regarder une, une tranche qui est en gros à 100 microns, 0,1 mm, sous la surface et c'est là où vont se développer des cellules cancéreuses. C'est là où il faut les voir bien en amont du développement d'un cancer. En fait. On a là un exemple d'interdisciplinarité assez incroyable. Comment on fait le grand écart entre l'astronomie et le monde de l'hôpital Comment vous, vous êtes resté crédible dans tous les, dans tous les milieux Peut-être que je ne le suis pas. Hein, ah bah, il semblerait que si. Euh, en tout cas, effectivement, c'est très multidisciplinaire. C'est ce qu'on fait en astrophysique. C'est à dire qu'en astrophysique observationnelle, on doit justement mélanger des tas de disciplines comme les mathématiques, l'optique, l'électronique, etc. Euh, je pense aussi que de par ma formation et aussi mon éducation, j'aime interagir avec des gens très différents. Mais c'est très difficile, effectivement, d'être crédible dans un hôpital quand on n'est pas médecin. Et, et ça, prend, ça prend très, très longtemps. Ouais. Bon bah ça, ça a marché en tout cas, allez on vous remet donc cette montre bien méritée et la photo souvenir. Sacha Loiseau. Merci à vous. Et nous allons maintenant accueillir le, le troisième nominé, Jean-Christophe Giron, que l'on découvre en images. La découverte concerne les vitrages électrochromes, qui sont des vitrages qui s'opacifient en fonction de l'intensité lumineuse du soleil. Donc, le vitrage électrochrome est un vitrage à transmission variable. Et en fait, il est composé d'un double vitrage classique dans lequel on a incorporé l'équivalent d'une batterie lithium ultra mince qui a la capacité de changer de couleur lorsque vous la chargez ou déchargez. Donc cette batterie se, se charge et se décharge par l'application d'une un, tension ou d'un voltage de très faible intensité, quelques volts, qui suffisent à faire migrer les ions lithium et à changer le degré d'oxydation des différentes couches. Bravo à vous, Jean-Christophe Giron. venez donc au centre. C'est Alain Bravo, le président du jury, qui vous pose une question. Oui, ce qui est impressionnant dans votre parcours, c'est que vous avez eu la conviction très tôt de, de, des capacités de votre invention, mais vous avez été obligé pour cela de faire une fusion d'équipes de recherche qui étaient d'ailleurs de nationalités différentes, et maintenant, vous allez jusqu'à avoir ce que vous appelez une high volume factory, Exactement. facility. Exactement. Alors, c'est intéressant de voir cette maturation de l'idée jusqu'à la fabrication. Alors, cette, cette maturation d'idée, c'est en fait un c'est jamais un chemin qui est très facile. C'est-à-dire, c'est un, vraiment un long chemin de, de croix. Et la difficulté un petit peu de, de la mise au point de ce type de vitrage, c'est d'avoir réussi à mettre au point un empilement qui était durable, c'est-à-dire qui au cours des 20 ou 30 ans de, de durée de vie du bâtiment fonctionne encore euh, euh, après ces 30 ou, euh, 20 ou 30 ans. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on pensait avoir, avoir passé l'étape la plus, la plus importante, c'est-à-dire avoir réalisé ce vitrage durable. Et en fait, lorsqu'on l'a introduit sur le, sur le marché du bâtiment, qui a marché extrêmement conservateur, eh ben, on s'est rendu compte que pour faire monter les, euh, disons, les, volumes, de, les, les volumes de vente, c'était presque aussi difficile que de, euh, de réaliser l'invention technologique. Et donc ça a été un, un parcours extrêmement intéressant en termes d'apprentissage, disons de de la vie sur, sur, sur un marché aussi difficile, c'est-à-dire depuis l'invention jusqu'à la, la fabrication en grand volume de ce type d'invention et puis la, la commercialisation de ce type de, de produit. Aujourd'hui, beaucoup de, de bâtiments sont équipés par ces, alors, ces vitrages euh, donc On a actuellement plus de 600 bâtiments de, de taille à peu près de 100 à 500 mètres carrés de vitrage qui sont... Euh, euh, Installés partout dans le dans le monde et euh, chaque année donc on double à peu près euh, la quantité de vitrage euh, de vitrage de ce type euh, produit et on est actuellement donc euh, on est très implanté donc aux États-Unis en Europe et au Moyen-Orient et notre prochain marché c'est le l'Inde et, euh, et l'Asie. Ça a un avantage écologique, on imagine Ça peut faire de l'ombre quand il y a beaucoup de soleil Alors, Donc ce qu'apporte ce vitrage, c'est principalement d'améliorer la, la vie des occupants dans les, dans les bâtiments, c'est-à-dire lorsque vous avez beaucoup de, beaucoup de soleil, de diminuer la quantité d'énergie qui rentre dans le, dans, le, dans le vitrage, tout en permettant la vue à travers, à travers les, les fenêtres. Et on, on sait au combien cette vue est importante pour, pour vivre correctement dans un dans un bâtiment ou dans un, dans un hôpital ou dans le milieu de, de l'éducation pour les écoles. Bravo à vous. On vous remet euh, votre montre. Et la photo souvenir. Christophe Giron. Allez, on fait connaissance avec le quatrième et dernier finaliste, Jacques Souquet, on découvre en images. Alors, Explore est un échographe qui image tous les tissus mous du corps humain. Quand vous ouvrez un échographe, euh, j'appelle conventionnel, vous êtes confronté à une batterie de cartes électroniques, une vingtaine de cartes électroniques avec plein de composants. Nous, on a voulu changer ce paradigme. Et pour ce faire, on a fait le pari que nous pouvions utiliser un composant de jeu vidéo qui est le processeur graphique NVIDIA. Parce que ce processeur graphique a des puissances de calcul absolument extraordinaires. Aujourd'hui, on sait faire des acquisitions à plus de 20 000 images par seconde. Aujourd'hui, on n'a que deux cartes électroniques sur notre produit. Jacques Souquet, venez donc euh, au centre en tout cas, l'imagerie médicale est très représentée hein, ce soir. Beaucoup oui. d'innovations dans, dans ce domaine. C'est en, en plein boom. Constate, oui, oui. Bon, ça ne vous surprend pas. Vous, vous, vous aviez remarqué euh, alors là, ça, pour quelle pathologie, pour le foie et le cancer du sein, cet outil serait particulièrement euh, indiqué. Oui, on s'est focalisé à la création de l'entreprise sur la détection précoce de cancer du sein et c'est surtout les problèmes liés aux maladies chroniques du foie que sont la fibrose due à l'hépatite B, l'hépatite C, mais également la, la stéatose, la nage dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la, la maladie du foie gras euh, qui touche près d'un milliard de personnes à travers le monde. D'accord. Parce qu'on parce qu mange trop Parce qu'on mange trop gras Parce qu'on boit trop de poissons sucrés, parce qu'on mange trop gras, oui. Pascal Faure, une question. Oui. Euh moi, Je suis impressionné par le couplage que vous avez fait entre les jeux vidéo quelque part, et qui peuvent paraître futiles, et puis la médecine qui est quand même très sérieuse. Comment vous voyez les étapes d'après dans, dans l'imagerie médicale ça, ça mène tout naturellement à ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle. La carte en question est utilisée aujourd'hui dans les, les voitures sans chauffeur tout ce qui est automatisme, gestion de, de tas de données pour améliorer dans notre domaine le diagnostic que doit faire le médecin. Quel conseil vous vous donneriez Puisque beaucoup de gens parmi les, les lauréats ont donné des conseils aux plus jeunes, ça, ça y incite puisqu'il y a cette première cérémonie avec les plus jeunes. Quel conseil vous donnez, vous, euh, pour innover ben, C'est un peu la même chose que certains d'entre vous ont donné. Moi, j'ai eu la chance de d'avoir comme conseiller pédagogique en Californie euh, M. William Shockley, qui était l'inventeur du transistor. Et euh, chaque année, il faisait un séminaire sur le campus qu'il appelait « échec constructif ». C'est-à-dire qu'il montrait des pages de son cahier Bell Labs sur l'invention du transistor, donc il y avait écrit en tête « Manip numéro de temps » avec la date, description de l'expérience, et en bas « échec ». Il montrait des pages et des pages d'échec, d'échec, d'échec. Mais il disait que ce pas la page la plus importante. La page la plus importante, c'était ce qu'il y avait écrit derrière. Essayer de comprendre pourquoi euh, on s'était planté dans la manip et de construire une expérience suivante en tenant compte des, euh, des conséquences de la manip précédente. Et il appelait ça échec constructif. Et, et, et pour moi, j'ai été élevé par des parents extraordinaires, mais, mais militaires donc très, très stricts. Euh, et j'ai jamais eu le droit à l'échec quand j'étais en classe. Euh, vous chez les cheveux blancs, à mon époque on ramenait un cahier de notes euh, tous les mois et si j'étais plus que 5e en classe, j'avais pas le droit de jouer avec mes copains dehors pendant une semaine donc euh, l'échec c'était faire botton, j'avais pas le droit et là à 22 ans, euh, à, à Stanford, je découvre que l'échec peut être constructif ben, ça a été une gigantesque révélation, euh, j'avais enfin compris quelque chose donc voilà, n'ayez pas peur de l'échec, continuez, persévérez, je crois que c'est ce que vous avez dit madame, oui. euh, et, et, et, et, et découvrez. En voilà de beaux conseils. Allez, on vous remet euh, votre montre. Jacques Souquet. Photo souvenir qui immortalise ce moment. Nous avons donc euh, fait connaissance avec euh, les quatre euh, nominés, les quatre euh, lauréats, qui sont déjà d'une certaine manière récompensés, mais de la même manière que pour la, la première cérémonie, il faut un grand vainqueur. Alors l'heure est venue de découvrir celui que le jury du prix Marius Lavey 2018 a décidé de placer sur la plus haute marche du podium. Pascal Faure, roulement de tambour, vous faites durer le suspense autant que vous voulez. Ça, c'est le chèque. Le prix. <rire> le prix. Marius Lavey est attribué à... Sacha Loiseau. Sacha Loiseau. De retour. Alors là, c'est un peu la carte blanche. Vous pouvez nous dire ce que ce prix représente pour vous, les remerciements ou ce que vous voulez. J'ai rien préparé parce que c'était hautement improbable de gagner... Euh avec les, les autres candidats de, de ce prix, donc je suis très honoré d'être le lauréat en si bonne compagnie. Aussi parce que quand on est entrepreneur, on a vraiment le temps pour rien, et que donc avoir une chance sur quatre, euh, c'est pas assez pour passer du temps préparé. Alors en tout cas, euh, merci beaucoup. <rire> Quel esprit cartésien. <rire> C'était très pratique. Euh, alors écoutez je suis très honoré parce que euh, être euh, ingénieur, inventeur et entrepreneur euh, ça n'est pas une sinecure il ne faut pas faire croire à tout le monde que, euh, que c'est tous les jours facile donc euh, c'est fait de, de, de grands succès et de grandes joies c'est aussi fait euh, d'échecs nombreux très difficiles c'est vrai qu'on parle beaucoup de, du fait de se relever et de, de dire que l'échec c'est bien soyons honnêtes l'échec c'est pas si bien que ça euh, et tous les jours de l'entrepreneur il y a des, des mauvaises nouvelles il y a aussi des bonnes nouvelles et donc il y a des petits échecs, des gros échecs euh, donc il ne faut pas non plus se mettre dans une sorte de culte de l'échec il faut quand même essayer de réussir Alors, ensuite chacun met, euh, met la réussite au final sûr, vous ferez ce que elle vous elle voulez hein, quand les conseils sont comme ça un peu disparates voilà. ça, ça, ça laisse le champ libre pour faire un peu comme on a envie Non, parce qu'ensuite on va vraiment devenir une nation de, de, de l'échec constructif <rire> Ça serait bien qu'on arrive à avoir aussi des très grands succès. Il y en a, mais il y en a pas assez. Alors c'est l'autre message que j'aimerais passer, c'est qu'on euh, a, on a vu euh, tout à l'heure vraiment des, des projets euh, superbes. Euh, c'est extraordinaire ce qu'on voit, bien la créativité française. Euh, le problème en France, c'est que euh, on n'arrive pas à créer des, des très grands champions. On n'arrive pas à créer de, de sociétés de taille intermédiaire, d'abord, enfin pas suffisamment, et on crée très très peu de, de grands succès, de grandes sociétés. Donc le fameux euh, « go big or go home euh, », il faut vraiment se le mettre à l'esprit. Euh, on ne veut pas avoir de, des créateurs d'entreprise qui disent euh, « mon but c'est de me faire acheter par Google ». On veut entendre des gens qui disent « mon but c'est d'être Google ». Et, euh, et c'est très dur en France de dire ça parce qu'on a l'impression qu'on est complètement mégalo. Alors qu'évidemment si vous allez dans la Silicon Valley c'est ce qu'on entend tous les jours. Avec d'ailleurs certains qui sont complètement mégalo évidemment. Donc pour ça il faut aussi euh, une direction générale des entreprises... Qui favorise, bien sûr, cet environnement qui est devenu en France euh, fantastique. Tout le monde sait, je crois, que la France est devenue un, un eldorado de la création d'entreprises. Et ça fait maintenant 15 ans qu'on le dit, c'est devenu euh, fantastique, c'est facile. On peut avoir accès euh, très rapidement à des financements pour démarrer. Ce qui est difficile, c'est de scaler. Désolé de, ce, de cet anglicisme. Euh, et donc, c'est là où, euh, malheureusement, le bas blesse. Il faut absolument aider les entreprises à passer de, de la petite entreprise qui a une belle invention et une, une technologie française euh, à une entreprise beaucoup plus grande qui a, qui a donc ce qu'elle est et qui est capable ensuite de devenir un champion mondial et ensuite peut-être euh, d'ailleurs euh, d'aider d'autres entreprises d'en racheter etc. Donc ça c'est euh, voilà, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on fasse plus d'efforts, euh, ça veut dire euh, plus de capitaux, euh, plus d'aide pour les, les sociétés pour ce qu'elle est. Voilà qui est dit, merci à vous Sacha Loiseau alors j'appelle, les trois autres lauréats à monter sur scène. On va vous remettre vos, vos trophées, le prix bien sûr. Alors donc là, c'est la remise du, du chèque. Ça y est, c'est remis. Photo. Voilà. Attention, après on pourra zoomer sur. Voilà qui est fait. Allez, on va faire une photo de groupe avec les, les trophées et les trois autres lauréats. Si L'ensemble des, des lauréats à qui on remet... Quand vous montez sur scène, on vous remet... Et pendant que vous montez sur scène, je voudrais remercier tous ceux qui chaque année permettent de, de, de, de réussir cette belle cérémonie. Les ingénieurs et scientifiques de France qui sont les partenaires historiques du prix, la Fondation des arts et des métiers, tous les membres du jury ici présents. Et bien sûr, tous les euh, finalistes pour leur témoignage qui nous permet de bien mettre en valeur l'importance de l'ingénieur ayant fait preuve d'activité inventive. Voilà, on va pouvoir faire cette photo de groupe. Sous les applaudissements, les quatre lauréats du prix euh, Marius Lavey 2018 et Pascal Faure. Président de cette double cérémonie, c'est à vous que revient l'honneur de conclure ces deux cérémonies. Bien, écoutez, tout d'abord, euh, messieurs les présidents, alors il y a beaucoup de présidents, je ne sais pas s'il faut tous que je les cite. Euh, président du jury d'abord, euh, Alain, euh, le président de la Fondation Marius Lavey, euh, Pierre Bressé, président de la Fondation Norbert Ségard aussi, euh, Jean-Paul Ségard. Mesdames et messieurs, les créateurs surtout qui m'ont beaucoup impressionné, les entrepreneurs, mesdames et messieurs, moi je voudrais tout d'abord vous dire que j'étais extrêmement heureux ce soir de passer un moment avec des personnes qui donnent une leçon extraordinaire d'espoir, d'enthousiasme et d'encouragement pour les plus jeunes. Alors il y a des jeunes mais je crois qu'aujourd'hui ce dont on a besoin c'est vraiment ça, c'est d'exemples de parcours formidables qui donnent envie d'aller de l'avant. Euh, et voilà, c'est assez rare, je dois le dire, euh, <rire> aujourd'hui, d'avoir de, de, des moments comme ça. Alors, peut-être pour conclure, et comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais, au-delà des, des talents de chacun d'entre vous et des exemples qui ont été donnés, euh, tirer sept cet enseignement, sept points clés qui me paraissent capitaux pour arriver à réussir ce que vous avez réussi les uns les autres. Alors, tout d'abord. Euh, premier enseignement pour moi de, de tous ces exemples, c'est que je crois que notre avenir, notre avenir collectif repose sur une chose, c'est sur l'intelligence, sur l'excellence scientifique, technique, industrielle. Et pour cela, on le voit bien dans le parcours, la formation initiale des uns et des autres, combien il est absolument essentiel de pouvoir capitaliser sur l'excellence française que permettent toutes nos institutions de formation. Je pense en particulier aux écoles d'ingénieurs aux universités, universités d'excellence. Alors, on a vu à travers les parcours des uns et des autres, les traces de l'école normale supérieure, de l'école polytechnique, de l'IMT, que j'aime beaucoup pour ma part, de SUPELEC, des arts et métiers, de l'ANSPCI. On voit aussi que ces formidables trajectoires passent par des belles universités étrangères, américaines ou autres. On voit aussi qu'il faut savoir capitaliser sur l'expérience des anciens, des aînés, des prix Nobel, des médailles Fields qui ont laissé leur trace, en particulier à travers les parcours comme ceux de, de Wafas Kali, puisque la cité Georges Charpak, mais aussi de Patrick Duvaux. Et je crois aussi qu'à travers le prix Norbert Ségard et les, les brillants exemples des, des, des jeunes prix, on peut voir qu'on peut fonder beaucoup d'espoir, je crois, sur la jeune génération. Et je crois que cette excellence, c'est une richesse collective, il faut savoir la poursuivre, et être à la hauteur de ce que nous ont légué, finalement, nos aînés. Le deuxième point, qui me paraît important, je crois, c'est que les uns les autres, primés vous illustrez à merveille l'importance de l'ingénieur inventeur, c'est-à-dire celui qui a envie, finalement, de changer le monde, de l'améliorer. Alors, dans tout un tas de domaines, ça peut être vrai pour le confort de l'habitat, les économies d'énergie, on l'a vu avec les vitraux, les, les, les, les vitres, mais ça peut être aussi dans le domaine de la santé, pour lutter contre les maladies, les maladies les plus critiques. On a eu des exemples pour améliorer la productivité, pour renforcer le, le tissu économique. Bref, il y a tout un tas de, de façons d'exprimer cette créativité, cette envie de changer le monde. Et je crois que ça, il faut donner envie aux, aux jeunes de le faire. Mais je crois que ça traduit aussi le souci de la responsabilité sociétale, qui est un sujet majeur. Et ça, vous l'avez bien montré les uns les autres à travers les exemples de vos entreprises, parce que vous essayez, vous avez tous essayé de donner du sens aux entreprises que vous avez créées. Et je crois qu'aujourd'hui, cet enjeu est critique dans notre société et qu'il redevient au premier plan. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est la pluridisciplinarité. Je crois que cette pluridisciplinarité, pardon, cette transversalité entre les, les domaines, elle est formidablement apparue à travers tous les exemples qui ont été primés passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit dans l'application qu'on vient de voir de Sacha Loiseau. On peut commencer à être la tête dans les étoiles et puis finalement arriver au niveau de l'épithélium pour servir les soins médicaux. C'est aussi, je crois, on voit aussi à travers ces exemples ce qu'on appelle, vous savez, l'effet serendip, c'est-à-dire tout n'est pas, pas prévu d'avance, c'est-à-dire que l'innovation, ça n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a une part forcément d'imprévu, d'inattendu, à la fois lié au caractère des individus, à leur curiosité, au chemin qu'ils prennent, mais aussi à la capacité d'adaptation face aux échecs constructifs, bien sûr. Mais à des situations imprévues, et c'est ça, cette capacité à finalement à créer des connexions et à prendre un chemin imprévu par rapport à quelque chose qui peut être linéaire. Eh bien, c'est parfois ça qui est décisif. Et je crois aussi, enfin, que dans la pluridisciplinarité, il y a le côté humaniste qui doit jouer, qui est important. Et je crois que dans nos formations, pour revenir à ce que je disais dans le premier point, eh bien, nos formations d'ingénieurs sont aussi des formations humanistes, et c'est une force de la France. Et je crois que c'est très important dans le prix Marius Lavey. Quatrième point qui me vient à l'esprit je crois qu'il était omniprésent ce soir, c'est que désormais, euh, le numérique est devenu absolument incontournable dans toutes les transformations de la société que nous vivons. Euh, c'est un axe, d'ailleurs, qui est assez stratégique dans l'approche la, qu'a l'État pour essayer d'organiser son système économique. Alors, je voudrais d'abord euh, remercier euh, Patrick Duvaux d'avoir accepté d'aller à l'IMT. <rire> parce qu'il y a du boulot, l'IMT, vous savez, c'est l'Institut Mines Télécom, mais c'est beaucoup de télécom, beaucoup de numérique. Pardon, il y a beaucoup à faire et je crois que l'expérience internationale dans ces domaines-là est cruciale. Voilà et donc je pense qu'à travers des parcours comme les vôtres qui ont su tirer petit à petit le bénéfice de tous ces enseignements multiculturels et eh bien voilà, vous pourrez apporter beaucoup auprès des plus jeunes générations. J'ai aussi noté avec beaucoup d'intérêt euh, que dans le, les, les, les projets des lauréats de la Fondation Norbert-Segard, euh, qui avaient des projets en matière de robotique, euh, des projets en matière de musique, euh, d'interprétation de, de, de, euh, des sons, euh, et qu'il y a à chaque fois un couplage aussi avec l'intelligence artificielle. Et je crois que là, on est à l'aube d'une nouvelle, euh, nouvelle ère en matière d'intelligence artificielle. D'ailleurs, il va y avoir, vous le savez peut-être, euh, des annonces par le président de la République à la fin du mois dans ce domaine-là, et je crois que la France va essayer d'être à l'avant-garde de ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle. Après le numérique, cinquième point, je crois qu'un des enjeux essentiels aussi de notre temps, c'est la transition énergétique. Et en particulier, vous le savez, l'un des enjeux majeurs pour nous, c'est d'acquérir une plus grande autonomie dans un contexte de décarbonation de notre industrie, de notre économie, de notre société d'ailleurs aussi. Alors ça, la décarbonation, ça passe bien sûr par le bâtiment, euh, mais aussi par tout ce qui touche aux nouvelles mobilités, euh, la mobilité du futur, pour prendre le terme classique, euh, que ce soit terrestre ou aéronautique. Euh, et vous savez que dans ces domaines-là, on a des défis majeurs à relever, en particulier un que je voudrais citer. Et si vous avez des bonnes idées, euh, n'hésitez pas, c'est le stockage de l'énergie, parce que euh, si on veut avoir de la mobilité du futur et si on veut arriver avec les énergies euh, nouvelles qui sont renouvelables mais qui sont souvent intermittentes à avoir une continuité, eh bien, il va falloir être capable de stocker l'énergie et aujourd'hui je crois qu'on est assez loin des besoins que l'on recense. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là et pour arriver à faire ça je crois qu'il faut arriver encore une fois à croiser des, des disciplines, des domaines, euh, la chimie, les matériaux, euh, l'électronique. Et encore une fois, ce que vous avez fait ce soir, c'est aussi ça, c'est cette capacité voilà, à faire parler ensemble des, des domaines différents. Et l'industrie de demain, ça sera ça, ça sera la capacité à réunir, euh, eh bien, à croiser des, des savoir-faire. Le sixième, le sixième enseignement que je, je tire aussi, c'est celui qui est lié à la transition démographique. Parce que je crois qu'au-delà du numérique de l'énergie, qui sont des défis majeurs pour nous. Il y en a un troisième qui est cette transition démographique à travers le vieillissement de la population, à travers les nouvelles maladies que l'on essaye de, de traiter, Et les nouvelles maladies qui apparaissent aussi parce qu'au plus on vit longtemps, au plus on révèle des, des pathologies qui avant peut-être euh, n'étaient pas visibles ou pas dans ces quantités-là. Et donc il faut être capable de traiter tout un tas d'enjeux. Alors ça va bien sûr des troubles, pour prendre des termes barbares, musculo-squelettiques, euh, et d'autres que je ne citerai pas. Mais en tout cas, je note que la coopération entre le monde des ingénieurs et le monde de la médecine est quelque chose qui est extraordinairement fertile, extraordinairement utile. On l'a vu à travers plusieurs exemples ce soir. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ces domaines-là. Et je me réjouis de voir que dans notre système d'enseignement supérieur, de recherche et universitaire, on arrive à créer des regroupements, à créer des ensembles qui créent ces passerelles. Je pense en particulier à paris Sciences en lettres, je ne dis pas ça uniquement parce que Jean-Claude Léman m'en parlait tout à l'heure, mais parce que je crois que c'est un, un agrégat très original et très prometteur pour l'avenir. Je voudrais aussi rendre hommage au mérite des arts et métiers qui ont été illustrés d'ailleurs par Wafas Kali tout à l'heure et qui montrent que dans ce domaine-là, on peut aussi faire beaucoup à partir de, des arts et métiers. Voilà. Euh, alors, j'avais, euh, je crois, un septième point que je voulais aussi vous citer. Voilà. Rassurez-vous, je ne sais compter que jusqu'à sept. Alors, je m'arrêterai là pour ce soir. Euh, je crois qu'on a beau avoir tout un tas de principes, adresser tout un tas de domaines au bout du bout. Euh, comme je le disais, euh, ce qui compte, c'est d'être entrepreneur parce que les bonnes idées, il faut les faire sortir euh, des laboratoires, il faut les traduire en projets concrets, il faut les traduire en création de valeur et il faut les faire diffuser dans la société. Ça a été dit à de multiples reprises. Et ce que je note, c'est que tous les progrès, euh, tout ce que vous avez apporté à travers les exemples de, de start-up ou de projets beaucoup plus aboutis euh, euh, du prix euh, Marius Lavé, eh bien, on voit qu'on arrive à faire des choses formidables mais qu'il faut du temps, souvent, pour arriver à relever ces grands défis et que pour que le temps soit une réussite, ce qui est essentiel, c'est qu'on crée ces écosystèmes qui permettent aux uns et aux autres d'apporter euh, tous leurs talents et de faire en sorte que la somme de ces talents ben, soit plus que leur seule réunion. Et je trouve qu'en France, on a euh, su euh, créer ces écosystèmes, on a su euh, ouvrir un certain nombre de laboratoires aux entreprises. Et il faut continuer à travailler dans ce domaine-là parce que finalement, notre pays, n'est grand et n'est fort que lorsqu'il est ouvert au monde, que lorsqu'il permet d'accueillir des talents qu'on n'a peut-être pas chez nous, qui permet à nos talents aussi d'aller à l'étranger, comme ça a été dit, pour découvrir d'autres choses avec l'ambition mondiale. Alors je ne sais pas si on va faire des Google tous les jours, mais en tout cas, il faut avoir envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, parce que la créativité, la création, c'est ça. Et d'autres pays ont su nous amener cet exemple d'entrepreneuriat qui était un petit peu notre point faible en France. On disait que la France n'était pas une terre de, de création. Euh, je crois qu'on a tous essayé d'y travailler, certains comme des jardiniers, mais d'autres par leurs exemples. Et qu'aujourd'hui, euh, les jeunes générations ont un peu changé d'état d'esprit par rapport à, à celle d'avant, à laquelle j'appartiens en tout cas pour ma part. Et je crois que c'est formidable parce que c'est comme ça qu'on voilà, sera beaucoup plus, beaucoup plus créatif et beaucoup plus efficace. Alors pour terminer, ce sera mon mot de la fin... Euh, je crois que les uns les autres, vous avez tous délivré un message d'optimisme extraordinaire. Mais ce message d'optimisme, ça se traduit comment Ça se traduit d'abord par la volonté d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit, quels que soient les obstacles. Il ne faut jamais se décourager. Ça se traduit par le fait de mettre finalement la raison, la rationalité au service de la passion. Parce qu'on ne peut pas mener des projets comme les vôtres sans passion, mais on ne peut pas les réussir sans la rationalité. Par le courage aussi, par la ténacité que vous avez, dont vous avez fait preuve les uns les autres pour surmonter encore une fois ces, ces obstacles devant vous. Et puis aussi vous nous avez montré, je crois que lorsqu'on a la réussite, eh c'est la joie qui, qui domine et que ça fait finalement, ça gomme toutes les difficultés qu'il y a eu avant et que vous avez su surmonter. Et en ça, je trouve que c'est un formidable message de confiance qui est diffusé ce soir. Je trouve que la, la confiance, c'est ce dont notre pays a le plus besoin et donc je que des cérémonies comme celle de ce soir sont formidablement intéressantes et je vous remercie de l'avoir organisée. Merci à tous. Merci Pascal Faure. Merci à vous Pascal Faure. Le huitième point c'est le cocktail. On va pouvoir fêter ça autour d'un verre. Merci à tous. Très belle soirée à vous.